Jérôme, tu as beau euh, avoir des belles jambes, en fait, elles sont bien musclées, elles sont fines, elles sont parfaites, c'est vrai. <rire> Cela ne nous empêchera pas de te dire merci pour ton soutien, merci d'avoir regardé euh, cette vidéo et peut-être nos vidéos en général. En tout cas, que tu nous adores ou que tu nous aimes sans plus. Nous... Et Jérôme, Jérôme, on t'aime, on voulait te dire merci. Sache que la personne qui a monté toutes ces vidéos, ces milliers de noms s'appellent Jérôme aussi. Donc, les Jérômes, merci, merci à toi Jérôme et merci à toi Jérôme aussi. Fallait enfin, Jérôme, les Jérômes, c'est toi, toi. Il n'est pas laid Jérôme. Ah bah non. C'est une personne. Ça. Ah tu veux ouais. dire est-ce qu'il est beau physiquement euh, Oui oui, il est plutôt beau mais mais on parle d'abord de la beauté intérieure. Mmh. Mmh.